De plus en plus, euh, au boulot, on entend des collègues qui reprennent des choses qui peuvent se dire sur les plateaux télé, du genre euh, « il y a trop d'étrangers ». Ouais, les étrangers, viennent piquer notre boulot, ils viennent en France pour profiter des allocs. Mais franchement, qui peut être assez crédule pour croire que si les inégalités augmentent en France, c'est la faute des étrangers, des homos ou encore mieux des féministes Nous, en tant que syndicalistes, on dénonce la stratégie de l'extrême droite qui euh, désigne des boucs émissaires, que ce soit sur la couleur de peau, la nationalité, les orientations politiques, sexuelles. Pour nous, toutes les formes de haine sont à combattre. D'une part, pour protéger euh, les personnes qu'elles ciblent et d'autre part, parce qu'elles divisent les salariés. L'extrême droite s'est sérieusement développée les dernières années, que ce soit dans les entreprises, les administrations et même dans certaines manifestations. Elle s'organise et elle descend dans la rue. On le voit bien, elle menace aussi des gens physiquement et elle en vient même à attaquer des cortèges comme ça s'est passé pendant les mobilisations des gilets jaunes ou dernièrement sur les manifestations contre le pass sanitaire. Ouh, l'attaque d'extrême droite Ouh, c'est super violent alors face à ça, on ne reste pas sans rien faire. Il y, y a une menace qui frappe à nos portes, c'est assez imminent là. Euh, et donc on a des outils, notamment euh, l'association unitaire euh, Vigilance, initiative syndicale antifasciste, dont Solidaire fait partie avec d'autres organisations syndicales. C'est grâce à ces outils que nous ne céderons pas le terrain et nous ne laisserons pas ce discours de haine se diffuser. L'extrême droite se sert de la rue pour nous agresser physiquement. Pour nous, être dans la rue, c'est faire avancer le progrès social et l'égalité des droits. Il est plus que nécessaire d'occuper le terrain, car le meilleur moyen de lutter contre la haine, c'est de se mobiliser toutes et tous ensemble pour gagner collectivement. L'extrême droite est un danger mortel. Plus d'infos sur solidaire.org.